Et là, vous allez noter, c'est quelque chose à savoir. La vitesse, c'est le coefficient de proportionnalité entre la distance parcourue et le temps de parcours. Autrement dit, la formule de la vitesse, V égale distance divisée par temps, D divisé par T. Et voici un problème qui s'applique à la vitesse. Si je vais à 120 km par heure, combien de temps vais-je mettre pour aller de Genève à Paris Une distance de 540 km. Donc je réutilise la formule qui est au-dessus, la vitesse c'est 120 km par heure, la distance c'est 540 km, et le temps c'est ce que je cherche. Si on marque les, les unités, on se rendra compte que le temps dans l'occurrence est en heure, puisque la vitesse c'est en km par heure et la distance en km. Là on peut faire le produit en croix, mais vous allez me dire 120 il a pas, c'est pas une fraction, contrairement à 540 sur T. Et comme d'habitude on peut transformer 120 en fraction en divisant par 1. Et puis maintenant, appliquer le produit en croix. Je multiplie la diagonale, je divise par le troisième, j'obtiens le quatrième. Autrement dit, T, je l'obtiens comment Je dois faire 540 fois 1, c'est-à-dire 540, divisé par 120. Et quand je fais le calcul, je trouve 4h30. Enfin, le dernier type de problème que l'on va aborder sont les problèmes d'échelle de réduction, avec des cartes ou des miniatures, comme des petites voitures. Sur la carte qu'on a en classe, on l'a déjà dit, il y a 35 cm entre Genève et Tokyo. Et l'échelle est de 1 pour 28 500 millièmes. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la vraie distance entre ces deux villes. Donc mettez pause, essayez de trouver la solution. Un petit indice, c'est mieux de faire avec un tableau. Voici notre tableau de proportionnalité, 35 cm qui correspondent à ce qu'on recherche, et puis les 1 cm qui correspondent à 28 500 000 cm dans la réalité. On peut donc appliquer le produit en croix, 35 cm que multiplie 28 500 000, puis on divise par 1, donc ça ne change pas le résultat. Et à la fin, on obtient 997 500 000 cm qu'on va devoir convertir en kilomètres. On apprendra à faire la conversion juste après. En tout cas, ça va nous donner 9975 km ce qui correspond bien à la distance entre Genève et Tokyo.